Pour se redonner de l'énergie, voilà quelques massages du corps. On va commencer derrière le trapèze. La main bien appuyée. Tu suis le trajet du trapèze jusqu'en bas de l'épaule. Une fois, deux fois, trois fois. Même chose de l'autre côté. Une fois jusqu'en bas de l'épaule, deux fois, trois fois. Puis on va masser l'arrière du bras à grands coups de brosse, comme si on voulait se débarrasser de la fatigue un bras après l'autre. Un bras, l'autre bras. Et on chasse la fatigue. Maintenant, on va faire la même chose avec l'avant du bras. Un bras, l'autre bras. Et on chasse la fatigue. Et même chose avec le devant des cuisses, avec les deux mains en même temps. Deux fois, trois fois. Et le dernier qui est le plus efficace. On relâche la tête, on met les mains en appuyant sur le coccyx et on remonte en diagonale en direction des hanches. Juste sur la zone supérieure des fessiers. On redescend, on remonte. On redescend et on remonte. Les massages du corps sont terminés.